C'est dans ce sens que j'ai une vidéo qui arrive jeune moi. Alors je ne sais pas, vidéo, n'est pas 400 ans, non Mais comme si je disais comme ça. T'es bien, vous gagné trois nègres qui étaient là. C'est une vidéo de 23 secondes. Et c'est quelqu'un qui habite là-bas qui m'a envoyé. Les nègres là, ils coup de bloc. Et parce qu'ils ont pété le balle sur vous. pas pris. Mais vous avez eu une zone qui n'est pas pour eux. Mais écoutez, je me demande, comment...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 C'est vrai je suis cabane je suis dormi. qui lever, pas autant de Et je regarde, je Et je dis que suis de moi-même, je suis autant de qui était complot à fait et Fadeo dire que retourné en prison. Je me dit bon, je vais te ça, non, et pas vrai, mais pour nous confirmer. Pour nous confirmer parce que je connais pour nous lier, nous vais à lier, il pas aucun mal la carrière. vous vais dire, je vais te vidéo je vais que nous habitons dans zone zone, nous habitons dans la zone, nous allons mettre en confiance, nous et nous que ne pas que nous ne nous nous nous nous mon cher, ça a dit un problème, parce qu'il y a un chef qui fait dans la zone. Mais il y a un qui est pour le non? un qui fait qui dans pays. Mais il y qui tout bien. Mais il a là, c'est pour nous même bataille la zone. Mais il ça a bataille. Il ne faut pas qu'on le Il faut ne pas le bête. Il ne faut pas qu'on le bête. Il ne faut Il ne le nous que Il le le Il c'est trop comme si Ils ont ils ont pas zone. pas de pas nous, et nous, faisons nous nous. Faisons tout le monde nous. avons des pour des problèmes pour nous. Nous pour nous. Nous pour nous. des euh, problèmes nous. Nous avons des problèmes pour nous. des problèmes pour nous. Nous avons nous. Nous avons des nous. Il y a des gens en prison, qui sont en prison. en prison. Ils sont en prison. en prison. en prison. en prison. <coughs> Monsieur e le bonsoir Bonsoir Je dis à nous, nous là, parce que pour nous, nous venons réunir. Parce que nous sommes des qui n'a pas dans la zone. Et si sont nous, dans la zone, ils sont nous, ils sont nous. Qui ce qui pas nous Nous nous en nous, nous en Pour que je vous dis, je vous de que vous êtes là, nous êtes là, vous êtes là, vous nous là, vous êtes parce que êtes là, vous qui là, parce que vous vous vous pour vous vous vous vous vous je ne déjà là. pas le de vous faire Si parce que de de faire ok de de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 nous souhaitons. Qui, <conductivity> nous, <kell principals competitions> nous souhaitons, René Ou quelle élection. Ou que le gouvernement d'Haïti. Pour qu'il élection. Mais René Zénatiste. Mais qui peut y passer Mais qui côté Qui a fait le peuple voter Quand on peut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 C'est bon C'est vous même dangereux! C'est dangereux! C'est pour C'est dangereux! C'est dangereux! C'est dangereux! C'est dangereux! C'est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 Est-ce que l'État va ça, là Mais vous laissez à Il là. Il là. Il faut faire un pour un Il là. Il faut Il Il un et dans le sénatisme, qui est-ce qui va voter pour C'est le peuple qui va mais il va C'est va pas la prison prison. Comme un petit bébé. qui t'a doigts, va prendre pas prendre pour l'État. Jusqu'où il y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 Vous ah, dans le coup de balle là, coup de balle, un Et chef de l'armée, Galil, le Galil, de sont un Parce que ça, je pas pourquoi. En fait. Le chef de l'armée, le tous anges devant, ne pas un peu. Les anges devant, ils ne pas un peu. Donc, vous ne pensez pas que c'est fou, un fou, Non, c'est fait. parce que les anges sont avec devant et il n'y a de eh, bah, faire. Est-ce que vous avez arrivé à cause de coup ah, mais bon, mais de balle Non, mais je j'ai pas Moi-même, je connais ma Pierre, quand on je Est-ce que vous pensez que chez parce que dans la situation de la population, et là, vous avez plus de 20 personnes qui ont été en mouille depuis la guerre mais vous pensez que vous avez en train de dans la guerre Non, je vais calmer la guerre et je Est-ce que vous pensez que vous avez la Non, ce pas mission comme ça. C'est pour me faire pour connaître si pas.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 Tandé? Et moi, c'est un peu de Non, je Et sais pas Parce que ce n'est pas eux vous mènez, vous êtes innocent. Attention, vous êtes innocent. Moi, je dis que le chef de la bataille, c'est Mme Lalime avec Mme Nicole Sivilla. C'est vous même qui représente l'intérêt américain du département d'état. Ariel, sont leurs esclaves. Martel ils sont leurs esclaves. Tous ces esclaves mm -hmm. en bas, ils ont fait des autres. Ces esclaves sont mm -hmm. talent. Hey. Mm -hmm. Donc,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 qui prononcé contre Pour nous finir, si avant de là est-ce que vous avez déjà fait contact ou bien... Quel contact, je Je prends de pays, paille, okay. me dire, je calmer tout le Et je ne ne pas ne pas pas simple que ça. ne la, la la pas ah, okay. monsieur, je ne Et ça, so, hey, c'est pas? Moi même pas quand peut. On n'a pas pour vous? pas besoin de pour vous? dans la mission, je Pas Donc, okay. ok, monsieur. Donc là, je okay. Parce que là, bataille, ça n'est pas bataille. pas mieux c'est bataille. la pigouaille. Ok. Je là. Ok. bien, moi j'ai une photo qui est virale sur les réseaux sociaux, pas vrai? Photo côté que j'ai un type qui était avec deux autres collègues et puis qui t'a parlé de Bata, c'est des soldats de 400 maus. Dans ce sujet, ça trois avec Zam, il a parlé, il a dit même là, il a baillé un chien mort jusqu'à la mort. Et puis le lendemain, j'ai une photo qui est virale. parce que je pour parler de ça très très longtemps parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent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 y a nous a côté de La cause gouvernement le pendant que nous avons perdu dans la Nous avons de sur les petits dans Bon courage, qui réside dans la nous ne faut que Dernièrement, qui est-ce qui a parlé avec moi hein? Je ne ça, pas là. Je pas si je suis là. je ne pas -même. je suis Je pas. Je une manifestation pour kidnapping. Où est 15 personnes ou est 20 personnes ou est 30 personnes l'on manifestation qui a pour kidnapping. Ça veut dire que les kidnapping n'ont pas un problème. Ils sont qu'ils si. nous à l'aise avec. Et ça comme que je disais, je ne peux pas à l'aise dans la yeux. Nous sommes à l'aise avec. Une manifestation a fait pour kidnapping. Oui? Contre kidnapping. Oui? 20 personnes. 30 personnes dans la manifestation.